Quand je suis sur Argos et que je clique sur Moodle établissement, j'arrive sur ce tableau de bord. Pour l'instant, moi, j'ai un cours que j'ai créé pour les quatrièmes. Si je veux, par exemple, créer le cours pour les sixièmes, je viens ici sur Accueil du site. Je vais chercher Gain Mireille et ajouter un cours que par exemple j'appelle math sixième. Il faut que je crée un abrégé. Ok. Et que je fais commencer le 2 avril à 0 heure. Je fais enregistrer et afficher. J'active le mode édition. Et je vais donc en particulier, je ne sais plus où je l'ai mis tout à l'heure, peut-être dans la section 1, je vais créer une visio. Donc je viens ici, Big Blue Button. Je l'appelle Visio Mat 6e. Je peux créer, cocher envoi de notification. Après, j'ai différentes choses que euh, je peux créer mais je crois que euh, si je fais rien ça va aller et maintenant je donc si je lance là je vais la, la vision va commencer il faut d'abord que je mette des participants euh, je vais venir ici sur la roue crantée et je clique sur méthode d'inscription dans le menu déroulant je clique sur synchronisation des cohortes, j'écris nom de la classe, c'est la méthode que je vais utiliser pour synchroniser, je choisis donc la cohorte que je veux, c'est donc les sixièmes A et euh, bah, je peux même mettre les sixièmes B tant qu'à faire. Et ajouter méthode. Ah ben non il m'a mis que les sixièmes B. Je vais donc recommencer, je reviens sur participants, inscrire des utilisateurs, je vais euh, sélectionner donc c'est les sixièmes A et j'inscris donc ces utilisateurs et ça j'ai mes 57 élèves de sixième quand je voudrais euh, commencer ma visio je reviendrai donc euh, sur tableau de bord et donc mon cours de sixième visio maths et donc je pourrais lancer ma session.